Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée du Soleil en Cancer qui est toujours, euh, qui annonce toujours une bonne période, euh, et cette semaine évidemment c'est le premier des camps qui est concerné, avec euh, un bon aspect qui vient s'ajouter entre euh, le Soleil et Uranus. Or, euh, vous le savez, uranus s'oppose à votre décan depuis euh, plus d'un an et euh, provoque forcément euh, des, des troubles dans votre... Euh, dans le domaine relationnel. Alors ça peut être le domaine du couple, ça peut être euh, les relations au travail, mais apparemment hein, euh, sans votre ascendant, euh, dans votre zodiaque, euh, solaire, euh, c'est euh, en tout cas le secteur euh, qui représente le couple, les associations, euh, les, les engagements que vous avez pris, euh, tout ça peut être remis en question par Uranus. Mais la présence du soleil en cancer là pendant euh, quelques jours va vous très certainement vous aider à mieux accepter euh, euh, ce que vous vivez, ou alors à le mettre en, en perspective de manière à pouvoir réfléchir de manière vraiment euh, euh, plus posément, et euh, il se peut euh, également qu'on vous donne de bons conseils, que vous ayez euh, quelqu'un pour vous guider, parce que euh, avec le soleil en cancer, il y a un côté euh, guidance. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, hein, puisque le cancer est le signe de la famille, donc il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement immédiat avec qui vous pouvez avoir euh, confiance et euh, à qui vous pouvez euh, donc parler de, de, de ce que vous vivez en ce moment, et qui peut être euh, difficile à vivre. Hein. Les, les oppositions d'uranus, c'est jamais, euh, jamais une partie de plaisir. Deuxième décan pour vous. Alors un... la configuration est compliquée parce qu'on retrouve Vénus en gémeaux, qui n'est pas un signe... je veux dire, très romantique en ce qui vous concerne, et elle est à la fois en dissonance avec Neptune, qui est bien placée par rapport à vous, et avec Jupiter. Tout ça donnant euh, une impression d'exagération, d'amplification des problèmes. Alors quels peuvent être les problèmes? En dehors des problèmes sociaux qu'on <coughs> qu peut rencontrer, hein, euh, puisque c'est la même configuration que euh, euh, en fin d'année dernière, hein, donc on, on peut se retrouver de nouveau euh, ou encore euh, dans des problèmes euh, de, de mouvements, vous voyez, de foule, etc. Mais au plan personnel, ça peut vous jeter un petit peu dans la confusion sur le plan affectif, parce que vous aurez peur, euh, comme toujours, hein, comme souvent chez les... chez le Scorpion, vous aurez peur qu'on vous raconte euh, des histoires, qu'on vous trompe peut-être, qu'on vous quitte, vous n'êtes pas quelqu'un de sécure, hein? vous n'êtes pas quelqu'un qui se sent en sécurité dans une relation amoureuse. Donc ça peut être accentué par, par la conjoncture, mais si vous n'avez pas de relation et donc pas de raison de vous sentir en insécurité amoureuse, c'est peut-être une insécurité financière hein? puisque Vénus gère à la fois l'amour et l'argent. Troisième décan, vous, vous avez un bon aspect euh, d'une conjonction qui peut être un petit peu agressive, mais elle est en, en harmonie avec votre décan. Il s'agit d'une rencontre entre Mercure et Mars. Mars, on sait, c'est la planète des décisions, de, vraiment de la volonté, de la détermination et elle est conjointe à mercure, donc vous allez certainement devoir vous exprimer de manière très ferme et très convaincante, peut-être pour conclure une affaire, ou pour imposer l'une de vos idées ou, ou vos opinions, parce que bon, il se trouve qu'en ce moment, quand on a des opinions qui sont, qui sont un peu différentes de celles des autres, or le Scorpion a des opinions qui peuvent être différentes de celles des autres, il aime bien provoquer, hein, c'est comme le Verseau, donc euh, il est très possible que vous exprimiez quelque chose qui va euh, un petit peu choquer euh, les, les bien-pensants autour de vous, et ça vous amusera beaucoup, hein, vous n'allez pas du tout euh, en avoir des des retombées négatives, sauf si vous vous exprimez sur des réseaux sociaux ou euh, alors là vous êtes exposé, hein, mais bon après tout vous savez ce que vous faites, hein, euh, vous savez qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire parce que tout de suite on se fait tomber dessus. Donc euh, si vous voulez pas de ça, ben ne prenez pas le risque de vous exprimer. Mais je pense que vous ne pourrez pas faire autrement. Dimanche et lundi devraient être de bonnes journées pour vous avec la Lune en poisson parce que d'abord vous serez un petit peu content de vous, hein, ce qui est toujours bon à prendre, et ensuite ben, disons que si vous avez des enfants, vous passerez des bons moments avec eux, vous irez au cinéma, au théâtre, alors ça peut être avec votre conjoint aussi hein, bien évidemment, mais euh, la lune occupera le cinquième secteur qui est en général attribué aux enfants, mais aussi à la création. Alors, donc, si vous êtes artiste, vous serez bien inspiré ces deux jours-là. Et, et à tout ce qui est plaisir, distraction. Et on a vu, donc, cinéma, théâtre, jeux aussi, si vous êtes joueur, pourquoi pas. Euh, donc, voilà, deux bonnes journées